Ah. L'embargo sur le Mali. Il faut enlever l'embargo sur le Mali. On a fait un ensemble. Vous avez prié, enlever l'embargo sur le Mali. S'il vous plaît, à cause de Dieu. S'il vous plaît. Inchallah. Que Dieu vous protège. Enlevez l'embargo sur le Mali. C'est une demande forte dans la Kaba. Il faut nous répondre, monsieur le Président. Il faut nous répondre. Il faut nous répondre, monsieur le Président. Enlever la Margot sur le Mali. À cause de Dieu, on est devant la Kaba. C'est une demande forte. C'est une demande forte, monsieur le Président. Merci, merci. Merci, merci. merci. merci. merci.